Je peux pas venir demain, problème de boulot, dis-le aux parents, je vous appelle, Pise. Ça fait un an qu'elle est pas revenue. C'est ta faute, tout ça. Elle s'en fout de nous et toi, tu dis rien. On aurait dû aller. Ça fait combien de temps que t'es pas revenue à Paris Regarde, papa. Presque 20 ans. Allez, papa, tu marches à deux temps là pourquoi tu cours J'étais dans un foyer d'immigrés. ce que je voulais, c'était gagner de l'argent vite et rentrer chez moi. C'est là. Leïla, c'est ça voilà. Ah, ben je suis désolé mais il est plus chez nous. T'as vu quelque chose, toi Oui. Mmh. Tu me dis la vérité, hein Viens, on traverse, c'est sur le trottoir en face, là. Viens Là <rire> Deuxième gauche. Allez, viens, papa, il là c'est papa Ça te manque pas, l'Algérie C'est vieux, tout ça. Papa, c'est bien de savoir. Dans le quartier, elle n'a pas des habitudes. Elle est un peu tard maintenant, vous croyez pas Comment ça C'est une grande fille. Elle vit sa vie. Ah Non, elle travaille plus vite, elle est là. Il la demande. C'est son père. Passez plus tard, une des filles pourrait peut-être vous renseigner, mais elle sera pas là avant 22 h Elle pourrait pas emmener la petite, hein. Il faudrait venir tout seul. Je cherche ma fille, Layla. Viens. Laïla, c'est papa. Je sais pas ce qui se passe. Je suis apparu avec ta sœur et je te trouve pas. Je suis en colère, tu m'as menti, Layla. Je sais que tu vas plus à l'école. Je sais pas ce que tu fous et j'arrête pas à croire ce qu'on m'a dit à ton club. Je veux que tu me rappelles. Faut que tu l'aides. Faut pas l'abandonner.